Alors c'est un projet que j'ai depuis déjà quelques temps et que je partage avec les camarades d'Agrouf et qui est un petit peu de euh, changer, révolutionner la, en fait, euh, voilà, le, la formation, l'enseignement et notamment dans la partie qui nous concerne, qui est l'agriculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation. Et donc on a décidé d'unir nos efforts pour monter un, une, euh, voilà, une structure qui s'appelle Ecosystèmes, et dont l'objectif est de proposer des formations en utilisant les dernières technologies euh, du web. formations qui sont très demandées aujourd'hui sur l'agriculture de conservation, l'agroécologie, l'agroforesterie et qu'en fait on est assez peu nombreux et qu'on atteint nos, nos limites et donc l'internet, la, la formation en ligne est un très bon outil pour pouvoir en fait nous démultiplier, ça c'est la, la première chose et internet offre aussi de nouveaux outils de collaboration, de partage euh, dont on, on a bien envie de profiter et, et d'exploiter de, euh, en fait à fond. Très concrètement, ben, moi, je vais dans l'écosystème, je vais assurer la formation sur l'agriculture de conservation, euh, qui est un système, un système complexe d'agriculture où il y a beaucoup de paramètres à, à comprendre, à travailler, à mettre en œuvre. Et donc, en fait, euh, je vais proposer des modules de formation sur le sujet. On va aborder euh, aussi bien le fonctionnement du sol, la structure du sol, l'activité biologique, euh, les questions de matière organique, de dégradation des sols, euh, les questions de travail de sol (labour, TCS, semi-direct, reptile). On va également aborder la question des couverts végétaux, la couverture de l'interculture qui est essentielle dans ces, ces techniques-là. Euh, à quoi ça sert et surtout comment on fait Donc concrètement, pratiquement intégrés dans les rotations en fait euh, actuelles, euh, et également ben, euh, par la bande toutes les questions de gestion de salissement dans ces techniques-là, euh, la question des ravageurs, euh, des limaces, euh, éventuellement des, des mulots, euh, enfin, énormément de sujets euh, qu'on va d'ailleurs pouvoir connecter à, à, à la formation sur l'agroforesterie euh, qui va être euh, mise en parallèle, enfin fait, il y a plein de connexions et plein de possibilités qu'on va essayer de développer. La formation s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, donc euh, avant tout euh, les agriculteurs eux-mêmes, qui sont les premiers concernés et qui sont les seuls capables de mettre en œuvre des systèmes aussi complexes. Ils s'adressent aussi également aux étudiants, alors qu'il s'agisse euh, d'élèves ingénieurs ou d'élèves de lycée agricole, en fait, pour comprendre les bases de l'agronomie. Euh, ils ne sont d'ailleurs pas obligés d'aller aussi loin que des agriculteurs ou des techniciens qui veulent vraiment accompagner au quotidien voilà, ces systèmes d'agriculture de conservation. Mais ça s'adresse en fait à, à tous ceux qui s'intéressent à des formes d'agriculture de, alternative et performantes, euh, et pas uniquement d'un point de vue général, mais vraiment dans le concret et dans le quotidien pour avancer.